Pour y arriver, on s'entraîne sans répit C'est ça la telle académie On veut gagner On va tous nous montrer qui on est Ensemble, on est Yu-Gi-Oh! GX, Nouvelle génération! Et salut à tous les Australiens, c'est Gabriel Et aujourd'hui on se retrouve dans un nouveau lieu Qui est un appartement sur Voiron Donc je ne donnerai pas l'adresse mais on va, euh, va, va sourire des fausses cartes, parce que, pour que vous voyez bien la différence, même s'il y a marqué Yu-Gi-Oh! et tout, elles n'iront pas dans le binder. J'ai acheté ça 8 euros sur Wish. Donc euh, voilà, je me suis dit, je vais taper le délire, comme ça, tranquille. Saint Drago, Orphosiris. donc Slipher, le dragon du ciel. Armitil le, le dragon Phantasmagorique. Grand Dora, le dragon destructeur. Le dragon ro... le dragon noir aux yeux rouges. Excusez-moi, je bug. Le dragon ro... L noir. Le dragon Eidora. Après, dragon blanc aux yeux bleus. Après, carte qui n'a jamais été sortie de Quatros d'oricalque. Oracle, le créateur du dieu, donc ça y est, il faut sacrifier les trois Jésus et pour l'invoquer. Carte qui n'a jamais été sortie en France et dans les jeux parce qu'elle est trop pétée. C'est en anglais, donc je ne pourrais pas vous dire ce que les effets, mais ça fait mal. Le magicien des ténèbres, donc pour vous prouver que c'est des fausses cartes, elles sont toutes en prismatique. Et comme je le dis souvent, regardez. En bas, il y a le petit logo Yu-Gi-Oh je vous ne voyez pas parce que j'ai ma main. Voilà. Il y a le petit logo Yu-Gi-Oh!, mais c'est pas l'officiel. Donc, c'est des faux cartes. Donc, les cinq parties d'Exodia. Hein. Le bras gauche d'Exodia. Le Pentos d'Oricalque. La jambe droite de l'Oricalque. Ou la jambe gauche. Voilà, d'autres jambes. Je me suis dit, je vais les collectionner. Voilà. Deux trosses' d'oricalque. Urial le génère des flammes. Timé. Le dragon ailé de rat. Le Sceau d'Orécalque. Obélis le tourmenteur. Le dragon poussière d'étoile. Differ euh, le dragon du ciel. Le Shooting Star Dragon. Le Shooting Quasar Dragon. Dragoon. Deux dragons noirs rouges. Rouge. Le Red Nova Dragon. Ah bah bien sûr, on y est le dragon rouge démon Là. Raviel, le seigneur des fantasmes Tréturge de Ricalque. Odin, Faveur of the Desert. donc Odin, les trois dieux les trois dieux de <coughs> les trois dieux yeah, je crois qu'il y a les trois dieux Obélix, le tourmenteur le Neo Blue Eyes Dragon donc pour celui-là il te faut un blue eyes, un blue eyes et un blue eyes <coughs> pardon <coughs> carte qui vaut cher aussi normalement en vrai, le meteor Black Dragon après le Majestic Star Dragon après le Majestic Red Nova Dragon Red Dragon pardon le Blue Eyes Chaos Max. Loki. L'épée des trois dragons. C Je sais plus comment elle s'appelle. Je crois que c'est. Euh... L'ancien dragon féerique. Hermocrate. Amon. Le dragon photon aux yeux galactiques, le dragon à cinq têtes, exodia la tête, dragon spirit, le chevalier dresseur de l'ultime dragon blanc aux yeux bleus, le Deep Eye White Dragon, Dark magicien. Magicienne des ténèbres. Magicienne des ténèbres. Dans les éditions qui ont sorti, à peu près Magicienne des ténèbres. Critias. Le Cosmic Blazard Dragon. Et après, c'est un peu moins fun. Chaos Empereur du Dragon. Le blue eyes dans les quatre éditions qui sont sorties. Sachant que celle-là elle n'est pas sortie en France, je crois. l'Udim Dragon Blanc Yeux Bleu. Le Twin Dragon Blanc Yeux Bleu. Le Blue Eyes Spirit Dragon Blanc Yeux Bleu. Le Blue, blue Eyes. Solide dragon blanc du bleu. Alors qu'est-ce qu'il a de plus Il A, il a, ah, il a que 2500. D'accord Le Blue Eyes Shining Dragon. Donc ça c'est la carte phare du, du premier film. Hein. La pyramide de lumière que j'essaie de trouver et que je n'arrive pas à trouver en français. Le Blue Eyes Chaos qui est sorti récemment. Le dragon alternatif aux yeux bleus le dragon, l'ultime dragon alternatif au bleu, Blue Eyes Abyss Dragon, le Black Rose Dragon, et enfin, le soldat de l'éclat magnifique, c'est émissaire du commencement. Voilà donc, j'ai acheté 8 euros sur Wish, donc si vous voulez collectionner comme moi des, des cartes rares, mille fausses, voilà. Sur ce les amis, je vous laisse, je vous dis à plus, donc je vous dis à ce week-end pour l'ouverture, enfin pour la récap d'ouverture de l'Aube de la Majesté. Qui est dans cette petite boîte, alors je ne sais pas quand c'est que je la ferai. Ah, mais sachez que j'ai du temps et surtout je vous laisse aussi parce que je vais, je vais pouvoir faire beaucoup plus de diaporama Pokémon Go vu que je suis à voir, je carte deux Pokéstop ici ah, voilà ça c'est Wish aussi ça c'est Wish aussi le bandana c'est Wish aussi mais bon ça, ça m'aide bien voilà euh, qu'est-ce que je voulais vous dire aussi il y aura le Treadblinder normalement à la fin du mois avec toutes les cartes que, que je possède en rareté je précise il n'y aura aucune commune donc ça je le ferai avec mon téléphone j'espère que mes nouveaux formats vous plaisent Donc n'hésitez pas à le mettre en commentaire ça me ferait un, extrêmement plaisir et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos sur la trimestre vidéo et ciao tout le monde Tu seras le meilleur un jour On s'en souviendra oh, Maintenant passe à l'action Et tu peux à jouer Depuis qui tu veux Quand tu veux Dans oh. le monde entier Allez. Tu veux t'en fait ta...